Pour annoter un PDF dans Moodle, j'utilise la fonction devoir. L'élève dépose un devoir au format PDF. Je vais ensuite sur consulter tous les travaux. Je vais chercher l'élève qui m'a remis sa copie. Je clique sur note et j'ouvre alors l'interface d'annotation. Je peux aller rechercher des commentaires si j'en ai déjà déposé. Je peux déplier et replier tous les commentaires. Cette fonction me permet, par exemple, de créer un commentaire. Je vais ouvrir un cadre à l'intérieur duquel je peux écrire tout ce que je veux. Je peux jouer sur la couleur de fond de mes commentaires. Pour cela, je vais cliquer sur le petit carré jaune et je peux choisir à ma guise la couleur qui me convient. Si je crée un nouveau commentaire, la couleur de fond change à nouveau. Je dispose également d'un certain nombre d'outils. La main me permet de bouger mon PDF, la flèche de sélectionner les éléments. L'outil écriture me permet de mettre en valeur un mot du texte. Je peux également souligner ce texte. À noter que là encore, je peux modifier la couleur de mes traits. Je peux également utiliser un outil carré ou rectangle. je peux faire un cercle je peux enfin utiliser un surligneur pour mettre en valeur un certain nombre de mots. Pour terminer, je dispose également de différents tampons, une croix, une coche ou encore des smileys. Si je m'aperçois que les éléments sont mis en trop, je peux très bien les effacer en les sélectionnant et en cliquant sur la petite poubelle qui apparaît alors. Je peux ajouter un commentaire à ma copie. A noter que pour cette partie droite de l'interface, tout dépend de la manière dont vous avez configuré votre devoir. Si je m'aperçois que mon commentaire ne convient pas, je peux l'effacer, je peux mettre une note ou encore un feedback. J'enregistre et le tour est joué.